Alors on va essayer la diffusion. Je dis doucement que ça commence. Et si vous voulez bien répéter aux gens de derrière. Théoriquement, si vous le répétez assez fort, plus personne ne comprendra arriver le fond de la salle. Et donc là, on se rend compte que quand on veut répéter sur un médium partagé comme la radio, il faut le faire de manière assez discriminée, c'est-à-dire éviter que tout le monde répète la bonne, la bonne nouvelle, sinon ça devient un brouhaha. C'est le genre de problème dont on va parler maintenant pour le routage sur la radio. J'aimerais bien faire l'essai parce que c'est bien marré tout à l'heure. Alors je vais dire assez fort, ça recommence. Et je vais demander à tous ceux qui m'entendent au premier rang de dire très fort, ça recommence. Et tous ceux qui l'entendent la deuxième fois le disent très fort aussi. Et comme ça, ça se répète. Je voudrais bien voir le brouhaha que ça fait. On essaye. Allez, ça recommence, ça recommence. Bon, alors on a vu plusieurs choses, on a vu que ce n'est pas arrivé jusqu'au fond. D'accord Parce qu'au bout d'une de, de, de, un, ou deux répètes, les, les différents cris qui, qui, qui, qui, qui étaient plus ou moins synchronisés se rendaient incompréhensibles les uns des autres. Et donc assez rapidement, il n'y a plus qu'une espèce de vague de bruit qui arrivait vers le fond de la salle et les gens n'ont absolument pas compris ce qui se disait. Et donc ça n'a ça pas été répété jusqu'au bout. D'accord On verra que ça, c'est un des problèmes de la radio. Et on verra qu'avec Ripple, on l'adresse avec un algorithme assez marrant qui s'appelle Trickle. D'accord Mais on ne va pas commencer par ça. Euh, premier problème lié à, à la radio, c'est que la topologie est dynamique. Même si on parle par exemple de réseau de capteurs et que les réseaux de capteurs sont installés généralement en des positions fixes, ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est souvent. Malgré ça, la topologie est dynamique parce qu'il y a un gars qui passe avec un morceau de métal et il coupe la, connexion, enfin, la connectivité entre A et B, et d'un seul coup, eh ben, il va falloir passer par C, etc. Donc finalement, le monde de la radio, que les devices soient fixes ou mobiles, est un monde de mobilité. La topologie change. Si on a un protocole de routage qui, qui est consommateur de contrôle chaque fois que la topologie change, ça veut dire des updates de routage continuels, ça veut dire de la consommation, et ça veut dire aussi, on l'a vu tout à l'heure, des micro-loops, le temps que le réseau reconverge. D'accord. Ripple évite, cherche à éviter tout ce qui est problème de convergence, parce qu'un réseau mobile, comme ça change tout le temps quelque part, ça ne converge jamais. Donc on n'a pas pour objectif de converger, on va avoir comme objectif d'assurer au maximum la communication entre deux points. On peut parler à presque tout le monde, presque tout le temps. Mais on n'a pas un objectif de convergence, on ne peut pas dire à un instant T, ça y est mon réseau est prêt, il est fonctionnel, plus rien ne bouge. Ça bouge tout le temps. Deuxième problème, alors ça c'est un problème qu'on n'a pas encore nécessairement dans la réalité, mais qu'on voit beaucoup en simulation, c'est le problème de densité. On l'a vu de manière assez rigolote chez OSPF, quand on a fait le manet OSPF. C'est que quand on est assez dense, on a énormément de paires. C'est-à-dire que même sans crier très fort, j'arrive à avoir la capacité de parler à un grand nombre d'entre vous qui m'entendent. Si je faisais de l'OSPF, il faudrait que je fasse Hello individuellement avec chacun d'entre vous. D'accord Faire Hello avec tous les quatre ici, ça ne m'apporte pas plus de connectivité que de faire Hello avec un seul. Hein, j'arrive par là, là. Il suffit que je parle à Alex et via Alex, je peux arriver en arborescence vers l'ensemble du groupe ici. Si je me mets à parler à tous les quatre et à échanger mes tables de routage avec chacun des quatre, ça me coûte quatre fois plus cher, ça ne me rapporte rien. D'accord Par contre, parler à Nicolas, c'est très intéressant. Parce que Nicolas, qui est un jeune homme brillant, sympathique, et qui va chercher les gens à la gare même quand il est malade, lui m'offre la connectivité vers toute la partie droite de l'auditoire. Mais comment savoir, avant même d'avoir commencé à router qu'il est intéressant de parler avec Alex et Nicolas, et puis que finalement, ça suffit. Quand on a un problème de sélection des pires, des pères, sélection des gens avec qui on va parler. Il y a une poule et un œuf entre eux, comment savoir qu'il est intéressant, sans avoir commencé à travailler avec eux. Et ça, c'est un problème qui vient de la densité. Tant qu'on n'est pas dense, finalement, on cause avec tous les, les gens qui sont autour, et on s'en sort très bien. Quand on est très dense, un, un sous-ensemble très peu important de paire est suffisant. Et en au SPF, donc il y avait un draft qui était assez rigolo, où euh, le gars arrivait avec un dominating set, hein, c'est une de ces notions qu'on voit beaucoup en réseau de capteurs, et il disait, voilà, je fais un dominating set, et, à part et je ne perds que dans ce dominating set. Donc il réduisait drastiquement, avant même de commencer, les gens, entre guillemets, intéressants, avec lesquels il allait pérer. et avec ça, il explosait les, les autres tentatives qui ne savaient pas faire ça en termes de coûts de contrôle, de rapidité de convergence, etc. Euh, un autre aspect qu'on voit ici, c'est que les capacités, les, les, le, ce que peuvent faire les gens avec qui je parle, par exemple, je peux parler à quelqu'un d'extrêmement brillant, comme Nicolas, ou à quelqu'un d'autre comme Alex, et je n'aurai pas le même résultat. Donc, je ne ferai pas le même réseau et euh, éventuellement, c'est ce que je veux. Hein, euh, et donc, il faut que je sois capable non seulement de, de, de savoir vers qui cette personne peut, peut m'amener, mais aussi de quelle façon. Et en fonction de la façon qu'on veut obtenir, un réseau de gens qui parlent anglais, un réseau de gens qui, qui sont très riches, je ne sais pas moi, eh bien, on va pérer avec des personnes différentes et on va faire différents réseaux. Dans la vie, on le fait tout le temps ça. On a des réseaux d'amis, on a des réseaux familiaux, on a des réseaux de boulot, on a des réseaux de collègues, on a des, des réseaux de poivrons, le soir au bar. On a, on, a, on a comme ça un certain nombre de réseaux et tous ces réseaux ont du sens. Dans, un, dans le monde des capteurs, c'est aussi le cas on peut avoir besoin de, de parler à la boîte électrique pour tout ce qui est capture des consos, des appareils électriques de la maison, et sur le même réseau mesh de la maison, on peut aussi vouloir télécommander sa chaîne EFI. on peut aussi vouloir faire baisser les volets de la maison, etc. Tout ça, c'est des réseaux différents qui ont des contraintes différentes, des, co des, des, des besoins différents. Il faut être capable de gérer d'une manière différente ces réseaux. Et cette différence-là, quelque part, elle n'appartient pas, pas au cœur du protocole de réseau, du protocole de routage. Le protocole de routage, lui, il vous dit comment on évite des boucles en s'appuyant sur des mesures. Et finalement, quelle que soit votre police, quelle que soit les, la, la, la qualité des métriques que vous allez employer, ça, ça change au cas par cas. Donc il est important dans Ripple de savoir garder ce qui est générique, qu'est-ce qui fait qu'on évite des boucles, comment est-ce qu'on répare une boucle, de ce qui est spécifique. Quelles sont les métriques que vous allez utiliser Est-ce que, pour l'instant, c'est le fait de parler anglais qui vous intéresse Est-ce que demain, c'est le fait d'avoir de, de, des relations politiques ou des relations sociales Est-ce que c'est la famille Tout ça, finalement, c'est indépendant du fait qu'on fait une boucle ou, ou qu'on qu qu les répare. D'accord Donc on va extraire ce qui est générique, le standardiser sous le nom Ripple, et avoir un espèce de, de, de slot comme dans les PC où on peut mettre des cartes, ou un plugin de Netscape, pour pouvoir mettre ce qui est spécifique et qui va créer littéralement ce qu'on appelle l'instance, c'est-à-dire la topologie de routage qui répond à ce besoin spécifique. D'accord Très important. Une partie générique, et après on peut plugger dedans la partie spécifique, et on peut en faire plusieurs en parallèle. Ce sera autant d'instances de Ripple, et le paquet sera marqué par l'instance qu'il est en train de suivre. Si on commence à parler d'une instance A à une instance B et revenir à l'instance A, on est foutu de boucler. D'accord donc les instances elles-mêmes devront former un espèce de directive cyclique, les graphes d'instances, pour qu'on puisse aller de A à B, de B à C, mais jamais revenir à A. Parce que finalement, ça pourrait faire des paquets qui bouclent. Pour l'instant, ce que Ripple a simplifié le truc en disant, quand un paquet commence sur une instance, il finit sur cette instance. En réalité, le besoin n'est pas là. Le besoin est de ne pas revenir à une instance dans laquelle on est déjà passé. D'être acyclique au niveau du transfert d'instances des paquets. Bon, on n'est pas allé jusque-là. C'est enfin, si j'ai un draft qui le fait. Autre aspect, les contraintes physiques du device. Ripple a été designé pour des tout petits objets. Peu de mémoire, peu de CPU. Il fallait donc être extrêmement économique en contrôle et en état. Peu de batterie, il fallait que le contrôle lui-même soit minimalisé. Qualité des liens. D'un paquet à l'autre, la qualité du lien change, les mesures physiques changent. Un OSPF dans le lien flap, bon maintenant ils ont mis des, on a mis des mesures dans OSPF pour éviter ça, mais c'était la catastrophe dans le réseau. Le réseau était par terre, parce qu'on passait son temps à dire le lien est up, le lien est down, mais comme tout le monde connaît toute la topologie, l'ensemble du réseau devait être au courant que le lien était up et il était down. Ils ont mis en place des mesures pour détecter le flapping et, et tuer les liens qui flappent, qui montent et qui descendent. Et de manière générale, un réseau radio, lui, ça lui arrive tout le temps. Il y a des, des micro-coupures qui sont en dessous de la seconde, en dessous de la demi-seconde en fait, et qui arrivent de, de manière très très, enfin, qui arrivent très souvent. Il ne faut pas que le protocole de réseau crie dans toute la pièce, fasse savoir à tout le monde que ce lien il bagote. Parce que ça, ça arrive tout le temps. Par contre, il faut mettre en so faire en sorte que dans les mesures, dans les chances qu'on a d'utiliser ce lien, on prenne en compte le fait qu'il est de mauvaise qualité, on fasse un essai mais on ne retraille pas par exemple. On n'essaye pas d'abord par lui. Ça peut être le lien de sauvegarde, le lien B, mais le plan A, on va essayer d'aller sur un lien qui, qui flappe moins. En routage classique, comme on fait un arbre, c'est on le prend ou on ne le prend pas. Et si on arrête de le prendre, il faut prévenir tout le monde. Ça, c'était pas bon. Il euh... bon y a encore beaucoup d'infos, je ne vais pas rentrer dedans. C'est un... une espèce de résumé de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Vous voyez pas grand chose de nouveau. Ce, ce slide 1 résume en gros tout ce qu'on a dit dans la première partie. Avoir plusieurs chemins, faire des, des dagues, euh, avoir des, des objectifs fonctions qui sont ce plugin qui permet de s'adapter à, à aux besoins particuliers. Essayer de faire les retries sur un autre next stop, qui a plus de chances de marcher que celui que, dont on sait qu'il foire parce qu'Alex est en train de dormir. Excuse-moi. Je ne pense pas, il a les yeux grands ouverts. Et donc la globale mobilité, on en a déjà parlé. Donc qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui est à définir euh, Une bonne abstraction de la radio. Il n'y a pas eu assez de travail de fait euh, sur euh, comment montrer une radio à peu près générique au niveau 3. Donc on va continuer à travailler là-dessus dans Sixtus, en particulier pour les notions de, de time slot, de channel c'est de, d'améliorer de, l'aspect, la, la visibilité que le niveau 3 a du niveau 2, qui est un, une radio. Mais des choses qui ont été faites, il y a, il y a un travail qui s'appelle Omniran, qui a commencé, euh, euh, je vous suggère de regarder ça. Euh, on ne sait pas non plus bien adresser le roaming d'une technologie à l'autre, et ça, ça a des impacts en particulier au niveau, par exemple, du débit. C'est-à-dire que si on, avec un téléphone on passe de wifi fi euh, à, 4G, à enfin 3G et puis à 4G, et bien on, peut, on, on doit changer de format d'image, on doit éventuellement arrêter certains flux. Bon, toute, cette, euh, toute cette abstraction n'est pas très visible, euh, n'est pas communiquée entre, le, entre la radio, le niveau 3 et après le niveau 4 et l'applicatif. On n'a pas un modèle de subnet euh, multilink qui soit très efficace, en particulier Neighbor Discovery. Donc on a amélioré avec Sixlopan -Le, le modèle Neighbor Discovery et on discutait euh, à la pause là, du modèle de Backbone Router. Donc il faut, il faut euh, un vrai modèle de, de IPvCND nd sur un lien multilink. Et euh, ce que j'appelle le broadcast lookup optimisation, c'est le coût finalement de Neighbor Discovery sur un lien Ethernet. Neighbor Discovery a été designé à l'époque où le lien Ethernet, c'était un seul fil quasiment. Et donc envoyer un paquet unica, c'est utiliser tout le fil. Envoyer un paquet multica, c'est utiliser tout le fil. Le coût de l'un et de l'autre est absolument identique. Donc ça ne posait pas de problème de crier très fort. Quand on arrive sur un data center qui a une structure de switch extrêmement compliquée, un unicast suit un chemin unique, un multicast va continuer à flotter partout. Et d'un seul coup, le coût est beaucoup plus fort. Quand on fait de la mobilité de virtual machine de manière intensive, ça commence à polluer sévèrement le réseau du data center. Et là, on s'aperçoit qu'un modèle de registration avec un routage ou un, un ND mais limité à quelques nœuds centraux, sur un backbone devient beaucoup plus optimisé. Ça peut être valable dans le data center, ça peut être valable dans la maison, Home euh, Net, dans un réseau de capteurs. Et là on va rentrer maintenant dans, dans ce que fait Ripple. Donc Ripple prétend adresser les problèmes de topologie dynamique, prétend adresser les problèmes de sélection de paires, on verra comment, euh, prétend adresser euh, les problèmes d'objets contraints, de liens euh, qui bagotent et de mobilité locale. Alors J'ai eu la question d'Alex à la pause, euh, mobilité versus réseau de capteurs. En réalité, les propriétés principales de Ripple, donc cette notion de pouvoir travailler dans un réseau, dans un réseau qui ne converge pas, cette capacité d'être extrêmement économique au niveau du control plane, ça peut être utilisé pour des capteurs qui ne bougent pas, mais qui ne veulent pas causer beaucoup, mais ça peut être aussi utilisé dans un réseau de choses qui bougent plus et qui peuvent se permettre de causer beaucoup, donc qui ont des batteries plus importantes, ou bien qui sont équipés de moteurs comme des voitures par exemple. Donc les, les principes de base en fait n'ont pas été élaborés dans des réseaux de capteurs, les principes de base ont été élaborés dans des réseaux mobiles, curieusement. Certains. Après, il y a des trucs assez particuliers comme Trickle qui viennent vraiment du réseau de capteurs, mais les, les concepts même de former ce graphe, de publier des routes le long du graphe, etc. Ça a été fait dans le, contexte, dans le contexte de NEMO et de Nested NEMO, ce qu'on appelait Manemo. Un contexte de mobilité de routeurs plus puissants. Pas du tout pour des raisons d'économie d'énergie, mais pour des raisons d'économie de contrôle, parce que les choses bougeaient. D'accord Donc Ripple n'est pas limité à des réseaux de capteurs. Ripple va se montrer très intéressant dans les use cases que j'avais précédemment, les voitures sur un parking, les flottes en mer, etc. La Ripple adresse donc le, la local mobilité. Par contre, au niveau global mobilité, bah non. Ripple c'est principalement, enfin, c'est fait pour des nœuds qui sont locaux ou alors sur un overlay qui se donne l'impression d'être locaux. D'accord. Si on veut pouvoir gérer de la mobilité globale il va falloir ajouter quelque chose, typiquement un tunnel, comme je l'ai illustré précédemment avec l'ISP ou L2TP. Je pense que j'ai mis... Donc, slide. Donc, les concepts de base de Ripple. C'est du proactif, c'est du distance vecteur, c'est extensible à base d'objectifs fonctions, ça optimise les flots multipoints vers point, c'est-à-dire des feuilles vers le route, ou points à multipoints, c'est-à-dire du route vers les feuilles. Et pour le point-to-point ce n'est pas optimisé, mais on a une extension, c'est un draft expérimental qui est en train de passer RFC, qui s'appelle Ripple P2P, et là, lui, il établit de manière réactive, cette fois, un chemin optimisé entre euh, Alexandre et Laurent, qui est en train d'écouter. D'accord Donc on a cette possibilité supplémentaire, qui est un draft expérimental, de faire une version réactive de Ripple qui est typiquement faite pour que s'il y a un besoin particulier entre Laurent et Alex, là on va établir un petit, graph, un petit DAG en fait, entre eux, deux, juste une espèce d'ellipse autour d'eux, qui va leur permettre de travailler. Les méthodes mises en place, euh, information minimum au niveau de la topologie parce qu'on est en distance vecteur, data pass validation, ça c'est un autre truc qui arrive du réseau de capteurs n'était pas dans les réseaux mobiles initiaux. Les réseaux mobiles initiaux, on essayait de maintenir quand même les routes. Quand ça changeait, on se mettait au courant, on avait quand même de la batterie, on pouvait le faire. Dans les réseaux de capteurs, quand on veut vraiment, vraiment économiser, on va se dire que même si une route est cassée, éventuellement, on ne cherche pas à le faire savoir pendant un certain temps. Au lieu de ça, si jamais elle est utilisée, on va se rendre compte au niveau du forwarding de paquets que le chemin qu'on a est cassé. Et donc on va quand même toucher au forwarding, au data pass. On va mettre une information dans le paquet typiquement qui dit le paquet il va vers le route ou le paquet il descend du route. D'accord Et on va suivre le, le coût entre guillemets qu'on va incrémenter dans le paquet et ce coût doit, doit être incrémenté ou décrémenté de manière monotone. Ce qui indique que les, les routeurs ont toujours la bonne notion qu'ils vont dans un sens ou dans l'autre. Si jamais les choses sont mélangées et que tout le monde n'est pas au courant, parce qu'on n'a pas encore réparé, d'un seul coup, ce que le paquet dit, l'aspect monotone de l'accrément ou de décrément de ce qu'il y a dans le paquet, ne correspondra plus à l'aspect monotone des tables de routage. Ils vont pointer dans l'autre sens. Là, on va le détecter et on va déclencher le, la réparation. D'accord Donc ça, c'est nouveau, il n'y a que Ripple qui le fait. C'est théoriquement pas très bon, puisque ça remélange le forwarding plane et le, et le, et le, le control plane. C'est une option, hein, on n'est pas obligé de le faire. Donc si on veut faire de la mobilité, on ne le fera plus. Si on veut faire du débit, on ne le fera plus. Par contre, pour un réseau de capteurs, c'est très bien. Comme ça, on répare les routes moins souvent. On ne fait pas du contrôle entre guillemets inutile. Réparer des routes qui ne servent pas, bah, on ne le fait pas ou on le fait de manière très très paresseuse. Donc non équalcost Multipass, c'est le fait de faire du DAG. Instanciation par contrainte et métrique, c'est le fait donc, de pouvoir avoir plusieurs topologies avec un, un numéro d'instance qui vivent leur vie de manière totalement. Euh, on dit ship in the night, les bateaux qui se croisent dans le noir mais qui ne se voient pas. D'accord Donc les, les différentes instances vivent en ship in the night. Euh, ça a une opération extrêmement autonomique, c'est-à-dire que on, les nœuds peuvent partir d'une connaissance assez nulle de ce qu'il y a, de ce qu'on veut faire, et, et trouver dans le protocole lui-même la façon dont le protocole va marcher. Donc le protocole va donner sa paramétrisation dans, dans des objets qui circulent dans le protocole de configuration. Donc on n'est pas obligé d'aller configurer tous les nœuds, la configuration descend avec le protocole. On pourrait même imaginer qu'on va chercher le, le code des objectifs fonctions dynamiquement, pour l'instant on ne fait pas dans les implémentations que je connais, mais on peut faire une première euh, instance, qui soit une instance zéro, une instance de base, qui permet à tout le monde de communiquer, de faire le, le management on va dire, et puis après, au travers de cette instance-là, aller chercher les objectifs fonctions dont on a besoin quand on n'a même pas le code. Allez chercher le plugin, un peu comme quand vous allez euh, faire du, du Netscape, enfin, du Firefox, et puis qu'il vous manque un plugin, vous allez le chercher. Bon bah ben là c'est pareil, vous pouvez vous brancher sur l'instance 5. L'instance 5 dit elle utilise l'objectif fonction plus. Ah j'ai pas loadé plus. je vais me servir de l'instance 0. Pour aller chercher euh, Tarte en plus, je load, j'installe la DLL, et là maintenant je peux participer à l'instance. Et euh, la petite, euh, ce que j'appelle la diffusion optimisée sur un réseau non-broadcast multi-access, c'est l'autre aspect de, de Ripple qui n'est pas hérité des, des réseaux mobiles classiques et très particulier au réseau de capteurs. C'est ce protocole, enfin, cet, cet algorithme qui s'appelle Trickle qui nous arrive de Stanford et qui permet de ne que tout le monde soit au courant d'un changement, typiquement quand on crée une nouvelle topologie, de manière assez rapide, mais quand les choses sont stables, on parle beaucoup moins. On parle beaucoup quand il y a des changements, et après on se calme. Donc un peu cette notion qu'on appelle d'exponentiel de, back-off, ça descend comme une exponentielle, Ripple va parler beaucoup quand ça change, et très peu quand ça ne change pas, il a des, avec une décroissance exponentielle. Et ça c'est l'algorithme trickle qui permet de le faire. Ça permet aussi d'éviter le fameux brouhaha, donc on en reviendra. Mais quand je vous demandais tout à l'heure de répéter que le cours commençait, ce qui a fait le brouhaha, c'est que tout le monde s'est mis à le dire. D'accord Donc tout à l'heure, on, on, fera, on fera un autre essai avec Trickle, on verra si ça marche. Bien. Donc à la base, faire du distance vecteur. Alors, ce que vous voyez pas derrière, c'est qu'il y, y a Rorschach, Là, c'est une des figures de Watchmen. Parce que ça vient de. de vous avez vu Watchmen Vous avez vu la BD c'est bien Watchmen. Et, et un, un des questions, une des questions qui est dans Watchmen, c'est « Who watches the watchers ?» ou « Who watches the watchmen » C'est-à-dire qui, qui police les policiers Enfin, toutes tout cette, cette question Et donc là, il s'agit de contrôler le contrôle, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de contrôle. Et à la base, faire du distance vecteur, avoir un minimum de paires, ça, ça permet de contrôler le, le contrôle. D'accord Donc la manière dont ça marche chez Ripple, c'est que ça part d'un route qui dit voilà, moi je suis le route, donc il le dit à tous les gens qui peuvent l'entendre à courte distance, qui vont le répéter, et à chaque fois que ça va se répéter, ceux qui l'entendent vont dire, tiens je vais prendre celui que j'entends le mieux, ou les deux que j'entends le mieux, et ils vont le répéter à leur tour. Et c'est comme ça que la pire sélection va se faire. On va prendre un ou deux des meilleurs pires qui veulent atteindre le route. On ne cherche pas à savoir le reste du monde, de toute façon on n'optimise pas les routes vers le reste du monde. Ce qu'on cherche au départ c'est à atteindre le route. On prend un ou deux paires et on les sélectionne. Mais c'est tout. Après, on exporte qu'on est à telle distance du route et ceux qui nous entendent et qui nous préfèrent vont nous choisir. Et la paire sélection se fera comme ça. A chaque fois, on aura un ou deux paires, trois, avec un unique objectif d'atteindre le route. Donc on n'aura pas à se demander s'il faut Laurent, Nicolas, euh, Alex et combien d'autres. Non, j'en choisirai deux qui me permettent d'atteindre le Donc c'est optimisé pour tout ce qui se fait à l'Edge, ce qu'on appelle dans la frange. L'Edge n'est plus ce lien entre le routeur et le PC. L'Edge devient une frange à mèche nous tous ensemble dans cette, dans, cette, dans cette salle, qui forme une frange dans laquelle on route. Mais vous cherchez surtout à me parler, c'est comme quand on pose des questions, hein. il y en a un qui veut me parler, et moi je lui réponds. Mais quand vous êtes des, des gens bien élevés, vous ne causez pas entre eux. Hein. Vous ne causez pas entre vous, je ne vois pas de discussion, tout le monde est bien sage. Voilà. Le réseau Ripple c'est pareil les nœuds parlent très peu avec eux. Par contre, tout le monde s'intéresse à parler avec moi parce que je suis tellement intéressant. Euh, data validation. Donc, on rajoute un header dans le paquet IP dans lequel on va mettre, bien sûr, sur quelle instance on travaille, quelle est la topologie virtuelle. Est-ce que je suis en train d'aller vers mon compteur électrique Est-ce que je suis en train d'aller vers mes volets Est-ce que c'est un réseau de contrôle de ma maison Est-ce que c'est un réseau extérieur pour que mon fournisseur d'électricité puisse euh, contrôler ma machine à laver donc ça, c'est des topologies différentes qui sont isolées les unes des autres. Et on met ce qu'on appelle le rank. C'est une image de ça, c'est le nombre de hops vers le route. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est un scalaire qui est déduit des, route, des, des, des métriques qu'on utilise. Et c'est sur ce scalaire que Ripple va faire sa, sa loop avoidance, son, ce qui va éviter les, les boucles. d'accord Donc le rank, ça va être un concept très important. C'est la fameuse distance, finalement, du distance vecteur. Et on va mettre la direction. Est-ce qu'on est en train de monter ou est-ce qu'on est en train de descendre donc théoriquement, quand on se prend un paquet d'un autre routeur, ce routeur me dit « Moi, je suis au rank 5 et je suis supposé monter. » Et moi, je me prends ce paquet-là. Théoriquement, je dois être à un rank plus près de la, du, du route, c'est-à-dire 4, puisque le paquet est supposé monter. Si je suis à un rank 6, il y a un souci. Parce que je me vois plus bas que lui, et lui, il dit qu'il monte en partant du rank 5. Aïe, mon immeuble est drôlement conçu. Donc ça, c'est une information que Ripple rajoute dans un, ce qu'on appelle un hop by cest un rider qui doit être vu par tous les, routeurs, tous les routeurs de manière intermédiaire, mais qui doit être supprimé dès qu'on part sur Internet, parce que sinon, tous les routeurs de l'Internet devraient le regarder aussi, et ce sera un sacré bordel. Notion de directeur cyclique grave. Voilà, donc ce que Ripple vous dit, c'est en gros, on forme un DAG, on se sert de ce rank, qui est un scalaire qui est déduit par ce plugin des distances réelles, fin des, des métriques réelles et des policies réelles qu'il a. Le plugin doit transformer ce, ces notions qu'il a. Par exemple, il utilise le Lean Quality Indicator, euh, l'ETX, le, le l'espérance le, le, de, de retry pour arriver au bout, etc. Il utilise des métriques comme ça. traduit ça en un scalaire qui fait deux octets, mais en général, on utilise un seul octet. Et euh, ce scalaire lui-même me sert dans Ripple. Maintenant, on rentre dans la partie générique, on rentre dans Ripple. J'ai enfin un chiffre, je sais combien ça coûte donc moi je, et appare, je sais combien ça coûte, combien ça coûte à, Laurent, à, à Laurent pour arriver euh, à Daniel, je sais combien ça coûte à, à Nicolas pour arriver à Daniel, je prends celui qui coûte le moins, enfin, je prends le, combien ça me coûte pour aller à Laurent, combien ça coûte pour aller de Laurent à Daniel, ça me fait un chiffre, je fais pareil par Nicolas, je regarde le mieux, ou je garde les deux, mais je prends celui qui me coûte le moins cher en général, et je prends l'autre en backup, et voilà, ça me fait ma distance. Et Ripple va travailler sur ce rang, va travailler sur sa distance, tant que j'ai des next stop qui sont plus près de la destination que moi, je peux les utiliser, si par contre quelqu'un est derrière, ça risque de faire une boucle, il faut que je fasse gaffe. Si mon lien à Laurent casse, parce que bon, ça y est, il est parti, ça a énervé trop, il faut que je trouve un, un autre next stop. S'il n'y en a aucun qui est plus près que moi, là j'ai un vrai souci. Et Donc on va faire une réparation, où je vais éventuellement voir si je peux prendre quelqu'un derrière moi, mais en m'assurant qu'il ne boucle pas. Il y a des gens qui sont plus loin que moi, mais qui ne repassent pas par moi, ceux-là c'est sans souci. Il y en a qui sont plus loin que moi, mais qui sont derrière moi. Si je passe par eux, ils vont revenir vers moi, ça va boucler. Comment isoler ces deux catégories pour en prendre un qui est effectivement de Book Club. Et ça, c'est les, les petites règles qui sont marquées là. Donc à la base, pour former un comment ça se passe Ripple, il y a, il y a trois gros messages dans Ripple. Il y a un 10 comme Discovery, en fait ça ne veut pas dire ça, mais dans l'idée c'est un bon mnémotechnique. C'est je suis là, je ne connais personne. Si je ne reçois pas d'advertissement de routeur pendant un certain temps, j'essaie de les stimuler, j'envoie un 10. Dans le 10, on peut mettre quelques options pour dire euh, « je voudrais du bleu, du rouge » ou « je voudrais des gens pas chers » ou « je voudrais des gens polis » ou des choses comme ça. La réponse d'un routeur à un 10 ou un truc qui est envoyé périodiquement, c'est le message le plus important, c'est le DIO. Le DIO, c'est le message qui va permettre de dire « je suis un routeur, si vous voulez passer par moi, voilà combien ça coûte. » Voilà l'objectif fonction sur lequel je travaille. Donc voilà le plugin de mon graphe. Voilà l'instance de mon graph. Ça, c'est combien ça coûte pour passer par deux mois jusqu'à jusqu la racine. Ça, c'est l'instance qu'on est en train de créer. Et il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'on a un numéro de version. C'est-à-dire que quand on crée un graphe, on lui donne un numéro de version. Et de temps en temps, ça peut être tous les jours, une fois par jour par policier, ou ça peut être en cas de grosse catastrophe. Par exemple, il y a une explosion dans un building, ou il y a un tremblement de terre. On se dit, Oulala, il vaut mieux plutôt qu'essayer de faire plein de réparations, de mettre du sparadrap partout, il vaut mieux recréer le graphe. On crée une nouvelle version. La nouvelle version repart du route et se réétablit comme ça, comme une nouvelle vague, et vient remplacer l'ancienne. du coup, le DAG il peut être complètement différent. D'accord Donc, euh, périodiquement, en cas de catastrophe, il y a plein de bonnes raisons pour recréer une nouvelle version du graphe. Parce que le graphe, comme il est fait un peu, comme on peut en fonction des métriques à un instant donné, il peut être finalement pas très bon, et de temps en temps, ça vaut le coup de réestimer, et de réessayer, et on obtient éventuellement un résultat différent. Il ne faut pas croire que le graphe qu'on obtient avec Ripple est déterministe. D'une version à l'autre, on va avoir un graphe différent se créé. Les deux marchent, mais il va être juste être différent parce qu'à ce moment-là, depuis un certain temps, la radio était ce qu'elle était, et finalement, c'est mieux de construire ce nouveau graphe. Donc c'est presque une notion de sanité, finalement, de bonne santé, de reconstruire le graphe périodiquement, mais bien sûr, ça coûte cher puisqu'il faut, enfin, faut passer par tous les nœuds et recréer le truc. Pour ce qui est des paquets, pendant ce temps-là, il y a une règle simple. C'est qu'un paquet qui monte, il peut passer de l'ancien graphe au nouveau, mais il ne peut pas passer du nouveau à l'ancien. D'accord Donc on avait dit qu'un paquet qui montait, il fallait que le rank s'améliore, mais quand on passe d'une du, version à, à une autre, les ranks ne sont plus comparables. Puisque le, le graphe a été changé. D'accord Donc si on veut éviter les boucles, la règle est simple. On, quand on passe d'une version à une autre, on oublie complètement la notion de rank. Mais par contre, on a le droit de passer du rank ancien, du, du graphe ancien au graphe nouveau en remontant vers la route. Et là ça boucle. D'accord? Donc la, la vague des paquets et la vague de la construction peuvent se croiser effectivement. Donc on a deux réparations. La globale repère c'est de faire de nouveau donc une nouvelle itération. De, de notre graphe. Et il y a le local repair, il y a juste moi qui ai perdu Laurent et Alex et qui dois me trouver un nouveau parent. Si je vois qu'en fait Nicolas est aussi utilisable pour aller quelque part, bah, donc une distance inférieure à la mienne, je l'utilise et puis c'est tout. Si par contre j'ai aucun pers aucune personne qui soit disponible, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, il va falloir que quelque part je poisonne tout ce qui est en dessous de moi, c'est-à-dire que je le peinte en noir, je balance du noir derrière moi, tous ceux qui dépendent de moi, ils deviennent noirs, tous ceux qui n'en dépendent pas restent parce qu'il était le graphe d'avant rouge. Et si je vois quelqu'un de rouge, je passe par lui. D'accord Donc il s'agit vraiment d'être capable de peindre finalement la zone polluée par le fait que moi je n'ai plus de, de successeur, de manière à, à savoir qui dépend de moi, derrière moi, et après choisir quelqu'un qui n'en dépend pas, me reparenter. Là je prends un rank qui est plus grand que celui que j'avais avant, hein, je, je descends dans la hiérarchie, et tous ceux qui sont en dessous de moi vont hériter de dé... du fait de descendre dans la hiérarchie. Donc ça, ça hérite pas mal des mécanismes qui sont dans IGRP. Quelque chose qui s'appelle Dual, qui a été fait par Garcia Luna à Céves. Mais pas totalement, parce qu'on ne pouvait pas le faire de manière reliable comme on le fait dans IGRP, Il consiste à avoir des actes récursifs, ça coûterait trop cher. Donc on se contente d'être assez bavard et de le répéter avec trickle de manière exponentielle décroissante. Et donc on sait qu'au bout d'un certain temps, tous les gens qui dépendent vraiment de soi vont être au courant, et que donc, si on voit quelqu'un qui n'est pas au courant, on peut se dire qu'il ne dépend pas de soi. On peut le prendre. Après, ça crée quand même une boucle, donc c'est toujours un coup entre le... Un rapport entre le, combien ça coûte de polluer tout le monde, combien de temps on attend pour être sûr que tout le monde est pollué, et puis combien de temps on met à réparer. Est-ce qu'on veut prendre un risque Oui, Ripple autorise aussi, on a un bouton, on peut régler la prise de risque, et choisir éventuellement de, de prendre quelqu'un qui est en dessous de soi, pas trop profond, un peu, et... Euh, D'essayer, et la data pass validation pourra éventuellement nous dire qu'on s'est trompé. D'accord Donc on a cette possibilité-là, d'essayer de, assez rapidement. Mais si le gars, ça le casse, il va essayer de passer par nous, et on va faire une espèce de compte ou infinity, et comme on a maximisé, finalement, la zone dans laquelle on pouvait se permettre, assez rapidement on va en sortir, et donc on va dire, OK, on est cassé. D'accord Donc ce genre de mécanisme il faut rentrer un peu dans Ripple, mais ils existent. Donc, l'objectif fonction, j'en ai parlé, c'est de la logique. D'habitude, dans les protocoles de routage, la distance, c'est un scalaire, c'est un numérique, et puis il faut faire avec ça. Et il n'y en a qu'une. En OSPF, souvent, elle est basée sur la rapidité du lien. Et puis c'est tout. Là, non, on dit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup plus optimisable que ça. Vous mettez votre, votre bout de code. Le bout de code, il va se prendre toutes les informations des DIO, des parents possibles, avec toutes les métriques qu'on peut mettre dedans dans des métriques containers, vous allez faire votre propre bout de code, votre propre logique en fonction de vos propres besoins, des valeurs de ces métriques, et en déduire le scalaire qui s'appelle rank et le rendre à Ripple. En rendant au passage quels sont les parents que vous avez utilisés. Et Ripple, lui, va pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de boucle, il va pouvoir faire son data pass validation, il va pouvoir faire tout ça, sans savoir finalement pour quelle raison vous avez choisi ces parents dans cet objectif fonction particulière, quelles sont les métriques sur lesquelles vous avez travaillé. Ça, Ripple, il ne comprend rien. Par contre, une fois que vous avez ramené ça à un scalaire, à un rank, Là, Ripple, il peut commencer à travailler. Et cette logique, elle peut avoir des policiers. Moi, je ne veux pas parler euh, à quelqu'un qui est habillé en bleu. OK. Ripple, il n'en a rien à foutre. Vous ne lui rendez pas de parents habillés en bleu, puis terminé. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de monde habillé en bleu. Je, je ne vise personne. <coughs> Un autre aspect intéressant qui est dans le DIO, c'est le mode d'opération. On va illustrer ça un petit peu, mais Ripple peut être utilisé par exemple que pour remonter des données des capteurs. Si on se contente de remonter des données qu'on ne parle jamais directement de manière unicaste à un capteur, ça sert à rien de savoir comment y aller. Donc on a un mode d'opération où on n'a que la route défaut vers le haut et aucune route vers le bas. Donc si on veut parler vers le bas, il faut parler à tout le monde. D'accord on a aussi un mode d'opération où on n'utilise que du source-route. C'est-à-dire que pour parler vers le bas, il faut connaître au niveau du route la chaîne exacte de nœuds qu'on va suivre. Ce qui permet de n'avoir aucun état intermédiaire dans les nœuds eux-mêmes. Puisque l'information du chemin va être dans chaque paquet. On a à l'inverse un mode où on doit avoir tous les états de tous les fils dans les nœuds. Ce qu'on appelle le mode stateful. Donc statless, on n'a pas d'état dans les nœuds pour faire du source route, statful, on a des états dans les nœuds, et il fait, il, on peut envoyer le paquet sans source route, et les nœuds seront à chaque fois, comme dans un routage classique, descendre le paquet. Et il y a une version du truc aussi, où on sait faire du multicast. Le multicast intéressant, on doit extraire l'arbre des parents préférés, il y a toujours un parent préféré, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça, il faut être honnête. Et euh, Donc on extrait l'arbre du parent préféré du graph d'Ag, et on lui dit, tiens, moi j'écoute tel groupe multicast. Et en fait, cet arbre devient l'arbre multicast sur lequel on peut balancer les paquets. Et là, on le suit. Quand on envoie un multicast, il remonte. Et à chaque fois, il est explosé vers les autres. Ça prendra un peu trop de temps. Mais en gros, on peut extraire un arbre multicast du graphe Ripple. Et donc, plusieurs nœuds dans le réseau Ripple peuvent participer, écouter. Et donc, on a plusieurs routes. Et à chaque fois qu'il y a un paquet qui descend, on le copie sur chacune des routes, puisque c'est un multicast. Donc voilà, c'est le résumé de ces modes d'opération, ça c'est ceux qui ont été définis. Et on peut étendre, hein, il reste encore de la place dans le mode of opération. Donc story mode, stateful, c'est quand on a des, des routes vers le bas. Je vais illustrer un peu ça tout à l'heure. Et euh, non-storing, c'est quand on n'a pas de route vers le bas. Donc euh, on sait faire soit de la remontée de données, soit le broadcast. Non ça c'est excusez-moi, c'est le, le no-downward route, c'est le zéro. Le 1, c'est non-storing, c'est le source route. Donc, euh, une fois qu'on a établi pour une instance donnée ce, ce DODAG, en mode storing, en mode stateful, on, on va remonter les états pour savoir router vers le bas, suivant le même graphe, pour que les paquets puissent redescendre. Ce qu'on est obligé de mettre là-dedans, c'est l'instance ID, et on met une séquence. Alors la séquence, elle est intéressante pourquoi Parce que quand ça bouge, à l'intérieur d'une instance, le nœud bouge, il va accrémenter cette séquence et ça va déprécater les états de la séquence précédente. C'est-à-dire que si moi je suis là et je me prends euh, Nicolas il est ici, séquence 5, et puis quelques secondes plus tard, je me prends Nicolas il est là, séquence 6, je sais que Nicolas il n'est plus ici. C'est lui qui a bougé, ce n'est pas moi, en hein, fait, comme si. D'accord Donc Nicolas il était là, séquence 5, donc j'avais un état, je route par là, puis d'un seul coup maintenant j'entends que Nicolas est ici, je regarde quel est le plus frais des deux, c'est 6. Ah ben Nicolas, il est là. J'efface l'état que j'ai ici, je crée un état vers là. Et comme ça, on crée la mobilité. Et donc, c'est Nicolas qui doit en permanence se souvenir de quel est le numéro qu'il me donne pour pouvoir l'incrémenter. Donc, on a cette contrainte que les nœuds doivent garder un numéro dans une mémoire si possible non volatile. Et si jamais ils la perdent, et bien effectivement, on a dans le séquence de nombre de Ripple qui est assez compliqué, on a la capacité de détecter le, le reboot. Donc le, le séquence number qui repart, qui devient prioritaire par rapport à un séquence number qui frappe de manière classique dans un compteur. Donc DAO séquence sert finalement à ne garder que l'état le plus frais dans le réseau. Alors il se peut pendant un, instant, un, un, un certain temps que si Nicolas a bougé de là à là, ben par là il y a encore des états qui ne soient pas au courant, qui n'ont pas vu la nouvelle séquence passer, donc qui pensent encore que Nicolas il est pas... D'accord. Donc ça, le data pass validation va permettre de le détecter aussi. Sinon, Ripple, au bout d'un certain temps, et on voit qu'il y a des méthodes d'exploration, dans le DIO, on peut demander de rafraîchir les états et on se rend compte qu'il a disparu au bout de quelques essais infructueux. Mais sinon, le data pass va le trouver tout seul, c'est-à-dire qu'on va balancer un paquet vers Nicolas par là, et on va se le reprendre en erreur en disant « non, non, moi je ne sais pas y aller ». Et là, on nettoie l'état de routage. Alors on va illustrer un peu tout ça, storing non-storing. Donc là on est en storing mode. Donc euh, j'ai pris quatre cas possibles, storing, non-storing, et j'ai pris subnet versus préfixe. Alors c'est quoi subnet versus préfixe On pourrait se contenter de subnet, c'est de savoir si est-ce que chaque routeur a son préfixe qui lui appartient, versus est-ce qu'il y a un préfixe pour tout le monde et on est en train de travailler à l'intérieur d'un subnet. Dans le premier cas on fait du vrai routage classique sur les préfixes, dans le second cas on fait des host de route ça ne change pas grand-chose en réalité, au niveau du routage. J'ai juste pris deux exemples. D'accord Donc ici, on dit que A, il, a le il, il est honneur, possesseur du préfixe A, et sur cette interface radio, il a l'interface le, le, ID A aussi. Je simplifie la lecture du... Donc pareil, B, B, il autoconfle une adresse parce qu'il voit le papa A, donc il autoconfle une adresse A, préfixe A, 2.2.B, qui lui sert à communiquer ici, mais il est aussi honneur du préfixe B qui expose dans ses dans CRA, etc. D'accord? Donc quand on ce qui se passe au début de Ripple, c'est que C, dans sa table de routage il va avoir un défaut. C ici, donc c'est ce nœud-là. Il a autoconfé oui. B2.2.C, d'accord, on me suit. Et euh, il a une default route via B2.2.B. Ouais, c'est son parent. Il a aussi le réseau B qui est connecté, donc il a une route slash 64. Et il a aussi le réseau C connecté. Route 64 Pareil pour D. Donc C, il va devoir dire à B que tout ce qui est C de point de point, c'est via lui. D'accord On sent bien Donc ils envoient des DAO à B, tous les deux. Et le résultat de la table de routage de B, c'est qu'il a sa default route via A. Il a A de point de point connecté ici. Il a B de points de point connecté autour de lui. Il a C de point de point via BC. Et il a D de points de point via. D'accord Ça, c'est les états qui sont installés. Et ça finit comme ça chez A. Je reviens vous faire faire l'exercice, mais on n'a pas trop le temps. Mais voilà, A, il se retrouve avec tout ça. Donc on s'est routé soit vers, vers D2.2.D, soit. D'accord C'est comme ça que ça a commencé, en fait. En fait, non. Euh, ça pourrait, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que si tu. Si tu montes, par exemple, à un réseau de voiture comme ça ou à, à un mèche fixe, euh, quelque part, ton parent va être aussi. Les... Si si, euh, attends, attends, je vais me rapprocher de toi, comme ça, mon micro va capturer ta question. Parce que je sens qu'elle va être compliquée. À côté de B, et donc D peut s'attacher soit à B, soit. À e. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, le préfixe de D peut être soit. Dépendant de B, soit dépendant de E. Donc, euh... préfixe, non, D, il a son propre, fixe, son propre préfixe qui est D2.2. De point, de point, donc ça, ça ne change pas. Par contre, il a deux adresses pour s'attacher et il va parler à E avec l'adresse E2.2. De de D. Il va oui. pousser. Donc, soit tu le mets dans, directement dans Ripple, mais si tu prends neighbor Discovery à côté, tu risques d'avoir plein e Ah Non, mais si tu commences à faire du neighbor Discovery, c'est plus ce modèle-là. Ça, c'est un modèle full routé, avec des préfixes. L'autre, la slide arrive derrière avec le subnet routage. C'est justement pour ça que j'ai fait 4 cas. Storing, non-storing, et puis il y a subnet, pas subnet. Donc voilà, dans le cas du subnet, pour répondre à ta question, <rire> j'ai très vite dessiné ce slide. Donc là, il y a un seul préfixe qui est A. D'accord Donc ça se traduit tout en en, en route host. Et on peut imaginer qu'il y a un backbone fédérateur, en fait, au-dessus de A, sur lequel il y a d'autres A, A', A seconde, A, a, a, a tierce. donc ça forme plein de petits DAG comme ça, qui se connectent au même backbone, qui se connectent au même backbone. Et là, on peut faire du proxy ND pour permettre à any to any au travers du backbone. Ça, c'est ce que fait le draft qui s'appelle draft tuber, backbone router, quelque chose comme ça. À peu de chance, j'en parlerai à Sixman vendredi prochain enfin, celui de la semaine prochaine c'est un des groupes à l'IETF voilà donc vous pouvez faire l'exercice, moi je fatigue un peu mais euh, théoriquement j'ai pas faux donc euh, vous reconnaissez la même chose mais on est resté à l'intérieur d'un même subnet on ne fait plus que de la host route c'est à dire que vu de A typiquement il y aura une route slash 104 vers un bagone pour le préfixe A donc si y a un paquet qui circule et qui est à destination d'un de cela, par proxy NDA va, va clémer, en fait, toutes ses adresses sur sa MAC-adresse, va attirer les paquets, comme un Homage le ferait en, en mobile IP. Il se prend les paquets, et là, il regarde. J'ai une route slash 64 vers le haut, et j'ai des routes slash 128 vers le bas. Si c'est A2.2.d, je le forward comme ça. Ça reste un routeur. Mais il travaille sur des host-routes. Non-storing mode alors en non-storing, on ne garde pas d'état vers le bas, mais on advertise en unicast au routes quel est son parent. Donc la, le, le route connaît chaque re relation fils-parent. Quand il doit construire un chemin pour aller à une feuille, il va regarder quel est le, il va prendre un parent de cette feuille, il va le mettre sur sa pile, prendre un parent du parent, le mettre sur sa pile jusqu'à ce qu'il arrive à lui. a la pile, ça lui fait, un état, ça lui fait le source route avec tous les hops. C'est un strict source route. Ripple ne permet pas le lose source route où on aurait, des, on, on, on aurait du routage stateful intermédiaire. Donc on est soit dans un mode purement source route, on a tous les, états, tous les nœuds intermédiaires dans le paquet, soit un état complètement storing, stateful, dans lequel on n'a aucun état dans le paquet. Donc ce qu'on a, c'est les deux options qui arrivent avec le DAO. On a une option de target qui est le. Le fils est une option de transit qui est le, le parent. Et en advertisant à chaque fois transit target apéré, on sait factoriser dans les DAO quand il y en a plusieurs. Ça, ça remonte au route. Le route, il fait son look-up récursif comme ça, de, de fils en parent, en parent, grands grand-parent, etc. Il construit le son. Ce qui finit, donc on voit que ce DAO-là, c'est plus un DAO qui remonte aux parents. On voit qu'il n'y a pas de communication DAO entre C et B c'est directement un message de C qui arrive aux route. Donc autant la communication stateful storing se fait en link local, autant la communication multi-hop ici, comme le link c'est un hop, bah elle se fait en adresse globale. Donc il faut que C, en fait, il parle avec son adresse euh, A2.2.C pour parler à a 221 Et il envoie cette information-là. D'accord Et... La même chose avec des préfixes. Donc c'est pareil, cette fois on dit que on balance une route en fait de 1 hop directement en route. Donc on dit que tout ce qui est c 2.2.1 64 est accessible via b 22c qui est attaché à B. C'est pareil, ça passe directement en route, il n'y a pas de communication directe entre C et B, pour la remontée. donc D'accord et ça, ça clôt la création des, du routage. Vous avez une question là-dessus C'est un truc un peu... un peu, un truc qui n'était pas net, vous voulez repasser sur un des slides Sinon, euh, homework Ouais, D'accord, sujet d'examen. Je, je, je veux les notes et les noms, hein, les photos, parce que je ne connais pas tout le monde. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Là, on va rentrer dans le problème du multicast, du broadcast, en fait, sur un réseau radio surtout dense. On a vu que quand j'ai dit que le, le, le cours allait commencer, je vous ai demandé de répéter. Vous avez eu la très mauvaise idée de répéter tous ensemble. En répétant tous ensemble, c'est ce qui se passe ici. Dès qu'on reçoit la fond, on la répète. Ben, ici, il va balancer un truc qui porte jusqu'à cette distance-là. Monsieur 1, il y a 2, il y a B et C qui l'entendent. Et ils vont répéter, répéter le message sous la forme de 2' deux, deux et 2 secondes au même instant. Le nœud D, il est à portée de C, il est aussi à, une à portée de B. Il va se prendre de B' et B secondes en même temps, qui vont s'annihiler. Il ne sera chopé aucun des deux messages. C'est ce qui se passait quand vous criez tous ensemble que le cours a commencé. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est Ça aurait été bien que vous preniez un petit temps aléatoire. l'OA pour euh, répéter mon message, ça aurait donné une chance que vous ne parliez pas ensemble. Si par exemple, vous prenez un temps aléatoire sur une heure, comme vous êtes six, j'ai une bonne chance qu'il n'y ait pas deux messages qui arrivent ensemble et que donc tous ceux qui sont derrière vous le comprennent. L'ennui, c'est que ça mettra cinq heures à arriver au fond. Une autre méthode peut consister à dire, j'ouvre un temps aléatoire, mais en plus, si je l'ai entendu un certain nombre de fois, pendant une partie de mon temps aléatoire, dans ce cas-là, c'est que probablement, mais ce n'est pas sûr, la plupart des les gens qui sont autour de moi l'auront aussi entendu. Et ça, ça s'appuie sur une espérance, mais qui n'est pas toujours vraie, que je suis quelque part au milieu du réseau. Donc je l'ai entendu de là, probablement de là et de là. C'est-à-dire que tous les gens qui sont autour de moi l'ont aussi entendu. Par contre, si manque de peau, je suis à la frontière de deux espaces de qualité différente, par exemple à la frontière d'une un, zone dense et d'une zone peu dense, ou bien si je suis à l'extrémité de mon réseau, qui a juste un type là-bas derrière, c'est pas parce que je l'ai entendu cinq fois ici que le type derrière l'a entendu. Donc des fois, ça plante. C'est les cas un peu pourris, mais qui existent. Et là, Trickle va pas fonctionner très bien, puisque Trickle va consister à faire exactement ça. Il va dire, on va armer un timer. Au début, il sera très court, mais à chaque itération, on va le doubler. C'est l'exponentiel back-off dont on parlait tout à l'heure. Pendant la première moitié du temps, je vais me contenter d'écouter. Donc si effectivement il y a un certain nombre suffisant, qu'on va appeler cas, de, de gens autour de moi qui ont déjà dit que le cours a commencé, je vais espérer, je vais en déduire, que ça ne sert à rien que moi je le dise aussi. D'accord Apprenez bien parce qu'après on fait l'exercice. D'accord On va prendre un, un, un, un temps par exemple de 5 secondes, 6 secondes s'il faut diviser par 2, vous allez donc attendre 3 secondes, sans rien dire, et après vous choisirez un, 2, 3 dans votre tête. Ça ne suffira pas ça, parce qu'il y a trop de monde qui vont suivre. On va commencer par ce rang. Oui, ça va être rang par rang, d'accord Donc ce rang-là va entendre le premier, puis ce rang-là et ce rang-là vont entendre le deuxième, puis ce rang-là va entendre le troisième, le quatrième, vous vous souvenez bien, et comme ça, d'accord Rang par rang. Il faut que vous l'entendiez de d'un rang qui est connecté à votre rank, okay, direct, pour pouvoir répéter, ok pour, pour, pour considérer que vous l'entendez et, et, et annuler le truc. Donc, pendant la première fois, on va dire ouais, 6 secondes, ça suffira. Ça, On va prendre un I de 6 secondes, la seconde fois, on va prendre un I de 12 secondes, etc. Vous attendez donc 3 secondes, vous dites rien, si vous entendez quelque chose, au début, vous n'entendez rien. Euh, si vous entendez 4 fois le message, bon, c'est beaucoup on va dire k égale 2. Si vous entendez deux fois, ce n'est pas la peine de répéter. Si vous n'entendez pas deux fois, vous répétez. Donc vous attendez 3 secondes et après vous avez un, un nombre aléatoire 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Vous choisissez 0, 1, 2 dans votre tête, je ne veux pas savoir. Et vous comptez ce nombre de secondes-là et là vous dites le message. D'accord C'est parti Vous avez tous compris Moi j'ai un peu... J ok Donc je, je vais dire... Euh, Bonjour, vous êtes prévenu. Donc vous, vous, euh, vous allez attendre 3 secondes, et là, 0, 1 ou 2 secondes, vous répétez le bonjour. Si vous l'entendez deux fois, vous ne le répétez pas. OK Bonjour par... Bonjour. Ah, toi tu l'avais. Non, il a été dit deux fois, toi. Par contre, vous, vous... ça y est, ça, ça commence pour vous, hein à partir du moment où vous entendez le premier bonjour, vous amenez votre timer de 6 secondes. Et vous l'entendez si quelqu'un du rang connecté à vous l'a dit. Je recommence. Moi, j'ai dit bonjour. Moi, j'ai dit bonjour, il n'y a que vous qui pouvez m'entendre. Quand vous, vous parlez, il y a vous et vous qui pouvez l'entendre. Dès que vous l'entendez une fois, vous armez le timer. 6 secondes. D'accord Quand eux, ils parlent et quand eux, ils parlent, vous, vous pouvez l'entendre. Quand vous, vous parlez, vous, vous pouvez l'entendre. Quand vous, vous parlez, vous, vous pouvez l'entendre. Quand, quand vous parlez, vous, vous pouvez l'entendre. Quand vous parlez, vous, vous pouvez l'entendre. Quand vous, vous parlez, vous deux, vous pouvez l'entendre. Ouais C'est parti Quand on entend « bonjour », on arme le timer de 6 secondes, on attend 3 secondes. Et après, on a un nombre aléatoire qu'on a prédéterminé, 0, 1, 2, 3, et on dit « bonjour ». Si on l'a entendu deux fois, de quelqu'un de son rang ou de quelqu'un des rangs à côté, on ne le répète pas. C'est parti Ah, c'est chaud ça ah, Ceux qui n'ont pas compris Trickel après ça, ben mon chapeau. Bonjour. Bonjour Vous êtes tous polis aujourd'hui, c'est génial Ouais, ça marche super bien, non Bon, si ça a foiré, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui n'a vraiment pas de chance et qui n'a pas entendu, on va reprendre un timer, mais cette fois de 12 secondes, je ne le fais pas. On va reprendre un timer qui va doubler, exponentiel back-off, jusqu'à un maximum. Donc ça laisse quand même pas mal de chances que l'information soit passée. Évidemment, ça prend un peu de temps. Mais vous avez vu comme ça a mieux marché que tout à l'heure quand même. On ne le sait pas, c'est pour ça qu'on réessaye. En fait, c'est de la brute force. On bourre jusqu'à ce qu'on se dise qu'il y a de bonnes chances. Mais comme je dis, par exemple, s'il y a un type qui est à l'aide du réseau et que le gars qui est juste devant, c'est-à-dire moi comme un con, trouve qu'à chaque fois il en reçoit assez, et que je ne le forwarde jamais, lui, il ne l'aura jamais non plus. Donc ce n'est pas parfait, n'empêche que ça marche super bien. Ça, c'est tout ce qui est le contrôle de Ripple. Euh, alors là, tu peux, je ne sais pas si tu appelles dormir, par exemple, si tu es en TSCH, tu sais que tu auras des time slots particuliers. C'est le d'Aloha contre Aloha, si tu veux. Donc tu, tu as des time slots particuliers, il y aura une émission, tu te réveilles qu'à ce moment-là. On va dédier finalement des time slots à l'activité de Ripple, et ceux-là, tu devras les écouter. Mais le reste du temps, tu pourras effectivement dormir. Voilà. On va, on va mettre un schedule, ce qu'on va rajouter avec SixTest, c'est TSH, là, c'est qu'on va définir très précisément quels seront les schedules sur lesquels le truc va opérer. Oui, un réseau SixTest est synchronisé, très important. Alors, dans, dans les applications Ripple les plus classiques, effectivement, il faut être capable d'écouter, mais là, c'est les longues préambules, c'est tout ça. Donc là, je, je te renvoie à la littérature euh, au niveau Mac. Mais en gros, il faut être capable de dire ⁇ je vais causer, je vais causer, je vais causer pendant un très longtemps ⁇ le long préambule, pour que si quelqu'un a effectivement besoin d'écouter, il écoute suffisamment long, à intervalles réguliers. Il faut que ton préambule soit suffisamment long pour qu'il ait écouté au moins une fois et se rende compte que tu es en train d'essayer de lui parler. Donc tu as le choix finalement entre, entre préciser quand est-ce que tu vas parler, mettre tout le monde d'accord et synchroniser, ce qui a un coût, hein, ou... Les gars, je vais parler, les gars, je vais parler. Et puis euh, Ou alors, je vais parler à Laurent. Ah, oh, putain, maman qu'il se réveille. Et euh, encore heureux que je parlais pas à Alex. Donc, si tu veux, ça, ça se gère, euh, effectivement, ça fait partie du protocole physique. Enfin, Mac. Euh, écoute, là, je te en renvoie encore à la littérature. Euh, je sais que la baston existe à continué à exister euh, entre les deux approches je connais bien des tenants des deux donc je ne vais pas me faire d'ennemi euh, le fait est que pour le monde industriel et le travail sur Sixtus on s'intéresse beaucoup au monde slotted. d'accord après tu peux regarder euh, sans dire que ça s'applique euh, de manière effective mais tu peux regarder les comparaisons d'Aloa et de Slotine Aloha avec l'espérance de transmission etc, l'espérance de collision c'est pour ça que Slotine Aloha est vachement meilleur prendre parti. Je parle que d'Aloa, qui est bien connu et totalement dans la littérature. Et tu comprendras pourquoi aussi Wikipédia sera ton ami. Euh, les métriques, je ne rentre pas là-dedans, mais Ripple définit un paquet de métriques. Il y a un truc qui est très intéressant euh, pour ce monde-là qu'on appelle ETX. Et il y a une objectif fonction qui a été faite euh, toujours par les gens de Stanford, ils sont très actifs. Euh, qui s'appelle... Euh, Mr. Off, M R F, qui s'appuie sur cette ETX. Donc ETX c'est quoi C'est finalement une espèce de mesure de l'espérance que ça marche. Donc, en général, en passant par Alex, il me faut de retry, en général en passant par Laurent. Hein. Et donc si j'agglomère comme ça les chances que j'ai que ça passe, je vois le nombre de transmissions qu'il a fallu pour finalement arriver à Daniel. Et je prends celui qui, statistiquement, me donne le meilleur résultat. Le problème, c'est que pour savoir quelle est la valeur de la métrique, il faut, essayer en... il faut essayer. Donc, il faut de manière continue essayer les mauvaises routes pour savoir qu'elles sont encore mauvaises. C'est un peu ce qui est... Mais C'est assez humain, finalement. On fait ça toute la journée, donc pourquoi pas. Maintenant, on va appliquer Ripple à un réseau. Voilà, ça, c'est un réseau. Donc, on retrouve... Il faut absolument tout lire. Pendant ce temps-là, je vais boire un coup. <coughs> Non, je rigole, mais j'ai vraiment envie de boire un coup. Donc, voilà. Disons qu'on a cette connectivité. Donc, le, le petit nuage gris, c'est l'Internet. Donc, le route, ça va être nativement ce gars-là. Vous y voyez De toute façon, c'est le bordel et c'est justement ce que ça cherche à représenter. C'est une œuvre d'art. Euh donc on va, on va appliquer Ripple. J'ai fait une petite animation, là je me suis vraiment fendu pour vous. La première passe va consister à annoncer la bonne nouvelle, il y a ce route. il y a cette instance qui est en train de se créer, l'objectif fonction c'est ça. Et ça va descendre comme une vague, ça va se propager comme une vague. Et les états qu'on va créer avec les DAO vont se propager comme une, date une vague de retour. Sachant que là je prends le mode storing, le mode stateful. <coughs> en non-storing ce serait que des unicaces vers le route en disant... Moi, je suis tel fils et mon papa c'est Vous voyez on... on pourrait le faire dans la salle. Hein. J'ai pris là le cas extrêmement simplistique qui peut être utilisé sur des réseaux filaires ou des réseaux PLC où le, le rank, c'est le nombre de hop, <coughs> le hop count. C'est de manière générale très très mauvais comme métrique sur des mondes radio parce que le, le, ça a tendance à minimiser le nombre de hops et donc à choisir des paires qui sont très mauvais au niveau qualité, qui sont plus loin, et donc on obtient des routes qui ne marchent pas. Donc c'est typiquement la chose à éviter en monde de la radio, mais qui est très pratique à représenter sur un dessin. Donc vous avez vu que finalement, le, comme une onde, on a vu qu'il y avait un parent qui arrivait à ce route, on s'y est attaché, on a advertisé dans un DIO, le rank qu'on avait reçu plus le coût de rank supplémentaire entre soi et le parent et c'est devenu le rank qu'on a advertisé vers le bas et ça s'est propagé comme une autre donc chaque nouvelle version chaque nouvelle itération de l'instance va faire comme ça d'accord et en retour avec un peu de chance en retour je ne l'ai pas illustré mais en retour suivant les flèches rouges on va envoyer les DAO qui vont permettre de populer les routes vers le bas J'appelle ça panne le gras, c'est-à-dire mettre les boules sur le sapin, montrer comment on va vers le bas. En termes de route, j'ai pris deux nœuds qui veulent se parler. Et là, on se rend compte qu'il y a un route stretch important dans le cas que j'ai pris, puisqu'en fait, manque de peau, le premier parent commun, c'est le clusterhead, c'est le route lui-même. Alors, si j'avais parlé de ce monsieur à ce monsieur, la default route aurait pointé vers le haut, puis là, on aurait eu une route un d'AO qui serait arrivée de là, donc on aurait su faire ce chemin-là. Mais ici, le, seul, le premier parent commun, c'est le cluster red, donc le paquet, il suit le chemin gris. D'accord Donc le any to any, il existe, mais il y a un stretch, il y a un co-additionnel. Il y a une extension par rapport au, au co-optimisé. Alors si ça casse, alors j'ai un Ea, là, et je dis que le link de A vers le route se casse la gueule. Donc il faut... On a deux choix dans Ripple. Le premier choix, c'est de peindre, de poisonner tout ce qu'il y a en dessous pour dire ça ne marche plus, pour les isoler, pour choisir un apparent qu'il n'y est pas. Ou alors, on peut dire, c'est une autre forme de poison, de dire, ok, on reste en place, on garde notre structure, les petits gars, c'est moi le chef, mais cette fois, on ne dit plus qu'on a la route vers le haut. d'accord C'est moi le bout du tunnel, c'est moi le route. Donc, on garde la structure de DAG, c'est pratique, parce que si on veut la reparenter d'un bloc, elle, est, elle est garder, d'accord Mais c'est moi le route. Donc on, on prend le truc, on casse la branche, on va essayer de la rebrancher ailleurs. Dans les réseaux mobiles, c'est pratique de faire ça parce qu'on évite beaucoup de retransmissions, de, retransmission, de recalculs, etc. Donc euh, je vais casser le lien. C'est quelque chose Voilà. On va polluer toute la zone qui dépend de A. D'accord. Maintenant, B... Alors A, lui, il n'a plus de solution, mais B en a une. Je reviens en arrière. On était dans cette situation-là. D'accord Et ce... Qu'est-ce que j'ai fait là Donc on a cassé A, c'est devenu noir, mais B, ici, a la possibilité de voir ce nœud-là. Donc lui, il peut se reparenter là. Donc il va casser son parenting vers A et se parenter vers ce nœud-là que je n'ai pas nommé. D'accord Oups, cette flèche-là, elle est fausse, elle aurait dû pointer ici. Oh. Donc le résultat, c'est qu'éventuellement, cette flèche-là va pointer ici et que tout va sortir par B maintenant. Mais Je me suis gouré, j'ai mal mis cette flèche. Parce que j'avais. Ah non, bah je me suis pas gouré en fait, c'est ce que j'ai voulu faire. Non, non, c'est A, A, il s'est reparenté aussi. B s'est reparenté et A s'est reparenté. Donc je me suis gouré en disant que je m'étais gouré. Est-ce que c'est transitif ce truc-là Il n'y a pas un dans la scène. Oups, je vais dans le mauvais sens. Alors, on repart, on se la rejoue une petite fois. Donc, on était cassé comme ça. A a perdu sa liaison vers le haut, mais il a cette liaison ici. B a cette possibilité-là aussi. Donc, on, vu que ça s'est cassé, A, il va être obligé d'augmenter son coût. C'est pour ça qu'il a poisonné, parce qu'il doit s'attacher ici. D'accord Et B avait la possibilité de faire A et de faire ici, c'est pareil, va A, il lui donnait... Il aurait dû avoir un... Ah oui, d'accord. <rire> c'est compliqué. A, il est devenu clusterhead de toute la zone noire. Il a advertisé donc une, une, un rank de 0, puisque c'est lui, clusterhead. Et tout ça, c'est devenu un cluster qui est attaché A. Donc dans ce cluster, euh, lui, là, il a une depth de 1. B, il voit une depth de 1 par ici et une depth de 2 par ici. Et, mais dans le cluster. Donc, c'est une possibilité qui n'est pas active de s'attacher comme ça. Il pas même voilà, donc il n'est pas attaché aux deux en même temps. Hein. Il, est, il est toujours attaché en noir. Il est noir, il advertise noir. Mais il voit une potentialité à coup 2 de ici, ou il voit une potentialité à coup 1 ici, mais celui-là, il est moins préférable parce qu'il ne touche pas à l'Internet. On, on va tourner l'algorithme. Et En fait, ce que je n'ai pas représenté ici, c'est que A a effectivement, ou alors ça y est, mais ça n'a pas la bonne couleur, une possibilité d'aller vers ici. Donc, il voit en, en en se mettant à un coup de deux, il voit aussi une potentialité là. Donc B, lui, il va, il va se reparenter et il va dire Moi, je ne m'intéresse plus aux dagues noir parce qu'il ne me donne pas l'Internet. Donc je vais, me, je vais jumper, on appelle ça, je vais sauter de dague et je vais me merger sur le dague rouge. Et donc toute cette partie-là se reconnecte en, en, par, par le flot rouge. Et A, juste derrière. A, lui, il va dire oups « ,oup Oups, maintenant je peux me reparenter là parce que lui, il n'est pas noir. » B, il pouvait le faire tout de suite parce qu'il voyait déjà le rouge. Mais A, lui, là, il doit changer de profondeur. B, il ne changeait pas de profondeur Est-ce que c'était clair, ça. Je reviens en arrière. B, il était déjà à une profondeur de 2. Donc, il pouvait se réattacher ici sans changer sa profondeur. Donc, C'était le cas facile du local repair où, ne changeant pas de profondeur, on ne peut pas changer de boucle. Donc la première chose qui est arrivée, c'est que tout ce, ce sous-arbre-là switch avec B. Par contre, lui, A, il est obligé d'attendre que tout le monde soit pollué de noir et qu'il voit qui c'est qui, qui est pollué de noir, qui c'est qui, qui est euh, bloqué. D'accord Donc dans un second temps, une fois qu'il a armé son timer, qu'il a bien pollué, A va se dire, tiens, maintenant je peux descendre mon rank, passer à un rank de 2 pour pouvoir m'attacher 1. Hein. Et c'est ce qu'il fait ici. Il se donne un rank de 2. À partir, du où B, voilà, à partir du moment où B a switché, effectivement, il n'aura pas à polluer. Donc, j'ai peut-être été un peu... voilà, de... ouais, de... de... ouais, de... la, la partie noircie, et... ouais. Théoriquement, tu as raison. Ça, ça... B, il va switcher directement, il ne va même pas se poser la question. Et euh, ça ne par... sera jamais noirci en dessous, dans ce cas particulier. Ouais. mais est, Disons que ce qui était représenté, c'était l'intente ou la zone potentielle, on va dire, de... de... J'aurais dû leur représenter encore une autre couleur. La zone potentiellement impactée, mais B ayant cette possibilité de switcher exactement. Il n'y a que des bonnes questions, hein, je devrais arrêter de les prendre. On se leur joue une petite troisième fois, parce que on y est presque. Donc voilà, l'intente, l'idée, c'est que tout ça est potentiellement touché, mais en fait, comme B est déjà à la profondeur 2 et qu'il a un autre parent 1, il n'a pas à subir euh, les, les assauts noirs, donc ça, ça n'arrive effectivement jamais. B se reparente, et toute cette zone-là, en fait, restera comme elle était, attachée à B. A, après un certain temps, quand il a bien vu qui c'est qui était vraiment noirci, se rend compte que lui n'a pas été noirci, donc A peut descendre son coup, passe, enfin, augmenter son rank, et du coup se reparenter là, et ici on voit que tous les ranks ont été incrémentés, et la zone est de nouveau rouge. Donc le local repair en final a fait que au lieu d'attaquer directement ici, A maintenant attaque par ici, et que tous les rangs ici ont été incrémentés. J'ai deux questions, je commence par Alex, et puis c'est bon aussi. Ouais. En fait, à partir du moment où le route ID change, c'est un autre déodag. Donc l'instance ID, théoriquement... Je pense qu'on garde le même instance ID, mais un route différent. Je pense que c'est ce qu'on fait, puisque l'objectif fonction reste et tout reste. Le, dans le, le, le poisoning, c'est quand tu annonces un rank d'accord Et là, ce que tu fais, c'est que tu changes le route ID. C'est la seule chose que tu changes. Donc, tu gardes l'instance, en fait. Mais tu, tu mets ton rank à zéro. Tu fais l'un ou l'autre. C'est les deux choix. L'important, c'est de casser le truc pour marquer ce qui est cassé. Dans un cas c'est marqué parce que le, le, le rank est infini pour tout le monde, hein, parce que tout le monde augmente par rapport à infini. Dans l'autre cas, c'est parce que le route ID est changé. Et il y a un flag qui s'appelle Grand did qui est récité, qui signifie que tu n'as plus accès à Internet. Et donc ça fait qu'il est moins préférable. C'est pour ça que B, voyant ici en 2 et ici en 0, B préférait rester en 2 parce que ça continue à lui donner l'objectif d'être grand deed en fait. Le, et du coup, le flow, maintenant, il va passer comme ça. Ça, c'est mon point de vue, mais ça a été de longues discussions sur la mailing list. Tout le monde ne sera pas d'accord. Donc, on a, laissé, on a été d'accord de ne pas se mettre d'accord et de laisser le, les deux possibilités. Moi, je suis pour euh, détacher l'arbre et de le garder intact. Voilà, c'est ce qu'on a documenté dans Ripple, absolument. On a dit... Le fait de détacher le truc permet au moins la connectivité locale. Moi, j'avais les exemples de la flotte en mer, tu sais, qui, qui peut se séparer, se reconstruire. Je veux toujours que les bateaux qui se voient encore continuent à causer. Quoi. Poisonner tout ça, ça veut dire que euh, c'est très con, parce qu'il est parti. Deux questions. Alors, il faudra que je pense à les répéter, parce que je suis sûr que dans le micro, on ne les entend pas. Alors, première question. Alors, il y a, on va dire qu'il y a deux cas possibles. Donc, qu'est-ce qui se passe si le route tombe en panne Le premier cas, c'est qu'il y a plusieurs routes, avec un backbone qui les interconnecte. Auquel cas, les nœuds qui sont à gauche vont aller sur le route de gauche et les nœuds qui sont à droite vont aller sur le route de droite. Un peu comme mon B a fait tout à l'heure là. Mais ils vont changer de déodag. Ils vont jumper au déodag d'à côté. C'est la première solution. S'il si n'y a qu'un seul route, en fait, les fils, un des fils va devenir route et le graphe va devenir flottant. Mais c'est le même mécanisme. C'est-à-dire que. Il y a un A là, qui, ils vont tous perdre leur connectivité, ils vont tous commencer à noircir, mais ils vont se voir les uns les autres. D'accord Et il y a dans, dans Ripple, il y a un, un préférence que je vais pas, sur lequel je ne suis pas rentré, et un, un, un nombre euh, aléatoire. Et on, on peut se baser sur la Mac aussi, on peut choisir donc qui va être le, le gagnant pour redevenir le route, mais le DAG sera flottant. Donc on va faire un DAG qui aura tout le monde sauf le cluster head qui sera flottant, donc il n'y aura plus le, le grand dead bit CT, mais qui permettra encore la communication à l'intérieur, mais ne permettra plus la connectivité vers l'Internet. Ah, euh, non, le non-storing sera foutu, puisque c'est le route. Enfin, on pourrait, remarque, on pourrait aussi... Puisque s'il si y a un nouveau route, s'il a si la capacité, en général il est foutu, pourquoi Parce qu'il n'a pas la capacité à être un petit nœud. Il n'a pas la capacité de tourner tous les algorithmes qu'on s'attend à tourner dans le route et à stocker tous les états. Le but de faire non-storing, c'est qu'on n'a pas la taille mémoire pour stocker tous les états. Donc on ne peut pas désigner comme ça un type dans le réseau. d'accord Par contre, si tu as un réseau qui a quelques nœuds qui ont cette capacité-là, on leur met une plus haute préférence. Et dans ce cas-là, c'est un de ceux-là qui deviendra le nouveau route et on pourra encore faire du non-storing. Donc il y a quand même une notion de déploiement derrière ça. Euh, et ce que je te disais, pour qu'il n'y ait qu'un seul route qui arrive, ça, ça dépend de l'objectif-fonction en réalité. Tu peux euh, avoir des objectifs fonction qui disent on prend la partie interface ID par exemple et la plus petite, la plus grande, sera le gagnant s'il y a plusieurs gens de préférence égale. Ou alors, chacun des gens de la plus haute préférence devient un route et dans ce cas-là, tu as plusieurs graphes qui ne se causent pas donc tu as, as toutes les possibilités et il n'y a pas une réponse qui, qui soit valable dans tous les cas quoi. ça dépend aussi de ce que tu veux faire de ce que tu mets dans ton objectif fonction de ton déploiement la fonctionnalité générique de Ripple te dit il y a un bit grand il y a la capacité de former des graphes non flottants et après c'est l'objectif fonction qui va dire moi finalement euh, étant la plus haute préférence est-ce que je, je serai route de mon truc ou est-ce que si je trouve quelqu'un d'égal préférence, je vais m'attacher à lui en se servant par exemple de l'interface ID euh, qui est dans le route ID hein, comme euh, tiebreaker C'est un choix. C est, c est la je disais que dans le logiciel qui fonctionne, il y a de la logique, il y a de la policy. typiquement ce genre de choses qui apparaissent dans la policy. Deuxième question Il faut. Oui, exactement, c'est fait pour ça. C'est pour ça que les paquets dans le, dans le hop-by-hop-header... Donc la question était est-ce qu'on peut avoir plusieurs instances La réponse est oui, non seulement on peut, mais on veut. D'accord Par exemple, une instance qui va vers, vers l'internet classique, vers la set-top-box, une instance qui va vers le compteur électrique pour tout ce qui est contrôlé par EDF, une instance qui va vers mon réseau domotique... Enfin qui. Et tout ça, ça passe par les mêmes nœuds au plafond. J'ai quelques, quelques relais dans, dans ma maison, et relais pour toutes les instances. Mais elles sont routées à des endroits différents éventuellement, elles ont des objectifs différents, elles ont des critères de sécurité différents, etc. Et j'arrive au bout de mon truc. Alors la global recovery, c'est finalement quand on veut créer une nouvelle instance, et on voit l'instance verte là, qui est en train de, de balayer l'instance rouge, on est en plein milieu de la création de la nouvelle la nouvelle itération du graphe et on voit que, que vert balaye rouge les paquets ont le droit de, de suivre le rouge bien sûr s'ils voient du vert comme c'est une séquence nouvelle ils peuvent passer de rouge à vert mais ils ne peuvent plus jamais passer de vert à rouge sinon ça pourrait faire des boucles. vu que globalement on n'a pas un, un DAG à cet instant là on a un DAG vert qui est un vrai DAG qui est en cours de fabrication mais à tout instant c'est un vrai DAG et on a le, le, les restes d'un DAG rouge mais l'ensemble vert plus rouge n'est pas un DAG c'est un peu n'importe quoi par contre, on, si on applique la règle, qu'on peut passer de rouge à vert, mais pas de vert à rouge. Alors là, on ne boucle pas et on progresse effectivement. On a aussi la possibilité, donc, si on a euh, un LAN, un, un, un, un réseau Ethernet ou quoi, d'avoir plusieurs cluster heads. Chacun va faire une partition du réseau. Ripple n'autorise pas à ce qu'on ait plusieurs, on soit routé sur deux routes à la fois. Donc, on peut avoir plusieurs instances. Ce qui était encore une très bonne question. Et je l'illustre ici, donc on a une instance rouge qui permet à tout le monde de communiquer et aussi une instance jaune qui ne permet qu'à des gens un peu plus quelque chose que les autres de communiquer. Et en fait, j'ai essayé de ne pas overlapper les DAG, c'est-à-dire qu'on voit que par le rouge, par exemple, un paquet qui arrive de là, il suit, il suit par ici, d'accord Alors que si c'est un paquet jaune, et il va suivre par là. Ce ne pas les mêmes routes, ce ne pas les mêmes contraintes, ce ne pas les mêmes objectifs. des trucs de simulation. Voilà donc euh, récap. Ça c'était toutes les, les problématiques euh, radio particulières qui n'existaient pas avant quand on faisait du filaire. Topologie dynamique. S'adresser par Ripple parce qu'il fait du distance vecteur. Il fait de, de la route à Optimiser Aura, c'est pour Optimize Routing Approach, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir la route la plus optimisée possible. Ça, on le fait depuis le route vers les leafs et depuis les leafs vers les routes. Et on fait du Laura List Overhead Routing Approach, c'est-à-dire moins d'overhead, plus de stretch, pour aller de leaf à leaf. Sachant que si on veut vraiment avoir un leaf à leaf optimisé, là, on a le draft P2P qu'on peut mettre en place, qui lui est réactif, et qui est donc euh, List Overhead. Euh, non, il optimise en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai à l'aura. Ah non, ça c'est le, le Ripple classique, pardon. Le Ripple classique, il est list of array routing approche entre deux paires, sachant que si on veut un optimized, là on peut faire un P2P en plus. Donc c'est une autre instance. En général, on prend des instances locales, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire que l'instance ID, c'est le byte d'instance plus le cluster ID. Dans l'instance, en fait, le premier bit de l'instance, c'est sur un octet, il dit c'est l'instance globale ou une instance locale. C'est une instance locale, donc, euh, en fait, l'instance ID, c'est le tuple, route plus numéro. Alors que c'est global, c'est seulement le numéro, il faut que tout le monde soit d'accord sur ce que ça veut dire. Sélection des paires, faite par l'objectif fonction basé sur des métriques. Euh, donc, c'est comme ça qu'on peut s'adapter à toutes sortes de problèmes particuliers. Objet contraint, donc on a vu comment contrôler le contrôle, là c'était mon truc Watchman, faire du distance vecteur, sélectionner les paires de manière intelligente. Les, les liens euh, Fuzzy qui varient tout le temps. Euh, on fait du non-equal cost grâce à, à des DAG et on fait des retries si possible sur des, des hubs différents. Et on utilise trickle et le Data Validation pour valider qu'on n'est pas en train de déconner quand on n'a peut-être pas les routes euh, très régulièrement. Routing, Local Mobility, ben on a vu la Global et la Local Recovery et, et ben, Global Mobility, on ne sait toujours pas faire. Et le next step, c'est tout ça. Donc le reactive model, c'est le P2P Ripple. Euh, quand, dans, dans Sixtus, on aura un mix entre les routes telles qu'on les a vues là, qui sont faites par Ripple, et un Pass Computing Entity, Pass Computation Entity, c'est-à-dire un routeur extérieur au réseau qui calcule le réseau avec sa vue d'hélicoptère et pousse des routes sur le réseau. C'est Ce plus que storing, parce que ça demande des états très intelligents dans chaque nœud c'est pour avoir des boucles de contrôle parfaitement optimisées. Il y a un moment donné où Ripple est encore pas suffisant par rapport à des besoins extrêmement contraints. Et il faut vraiment la vue de Dieu, comme on appelle ça, le truc qui voit tout le réseau et qui impose ce sera tel time slot suivi de tel time slot suivi de tel time slot dans une frame time slotted channel hopping. Et il va imposer ça et puis ça va boucler là-dessus pour chaque, typiquement en process control, ça sera à 4 Hz, ça peut être aussi à 1 Hz. Donc là, c'est vraiment pour des, des boucles de contrôle qui demandent une grande précision. Dans ce cas-là, donc dans un réseau de domotique, on le fera a priori pas, ou alors très peu. On peut servir de la home gateway pour le faire. Mais euh, dans un réseau de, euh, industriel, oui, on ne fait que comme ça. ISA 100 et heart sont entièrement basés là-dessus. Donc nous, on voudra savoir faire un mix. Dans un réseau industriel, c'est un serveur qui est sur le backbone. C'est un gros, une grosse machine. C'est un, un... Voilà. Enfin, de son réseau à lui, tu sais que c'est... un problème NP complet, quand on a pas mal de nœuds, de, de trouver quelle est la meilleure optimisation. Ça te plaît, hein. <rire> de tous les chemins. Enfin, on sait qu'on a ce flux-là à 4 Hz qui va de là à là. Ce flux-là à 4 Hz qui va de là à là. Ce flux-là, ce flux-là, il y en a plein. D'accord Quelle est la solution qui, li, qui ramène la latence pour tout le monde au plus bas Tout en contrôlant parfaitement le Jitter, puisqu'on sait exactement que ce qui arrive sur tel time slot, tel channel, va être forwardé sur tel time slot, tel channel. Publier toute la matrice pour tout le monde de quand est-ce qu'ils écoutent, quand est-ce qu'ils transmettent. D'accord Donc ça demande une connaissance intime de chacun des flots. c'est pas juste des routes, mais c'est des flots. On va avoir un track comme la trace de tes pieds sur une route, donc c'est déjà bien de connaître la route, mais là on va voir la trace de tes pieds dans la neige, et ça va correspondre au hop de ce flot particulier, ces traces de pieds seront réservées à toi, qui va passer 4 fois par seconde dans exactement les mêmes empreintes. Et personne d'autre ne pourra foutre ses pieds dans ces empreintes. là ben, Trouver l'optimisation de ça, il faut la vue de Dieu, et, et c'est NP complet, c'est des gros serveurs en réalité, et les, les, les DAG qu'on fait, il culmine à, en dizaines de nœuds. Quoi. Sans nœuds, c'est... Parce que la machine, elle mouline derrière. C'est pour ça qu'il faut un backbone, qu'il faut des backbones routeurs parce que sur un fleur industriel, tu peux avoir des dizaines de milliers de capteurs. Et c'est aussi pour ça qu'il faut que Neighbor Discovery sur le backbone soit optimisé. Parce qu'on sait qu'en milliers de nœuds sur un, sur un Ethernet, euh, ça marche pas quand on a des problèmes du haut si en plus quand ça bouge et qu'il faut broadcaster over et qu'on ne sait même pas lequel a raison, c'est le bordel. Donc, ce Computing Engine, on se rend compte que le DODAG a des limitations, donc la prochaine fois, si vous m'invitez encore, je vous ferai un truc sur les arcs. Euh, les updates stimulés. j'ai un paquet qui arrive pour un nœud qui est supposé être dans mon réseau Ripple, mais le route, il n'a pas la route. Comment ça se fait ben, Peut-être que s'est perdu le truc, il faudrait lui dire, hey, « Hé, renvoie des DAO, là, on ne sait plus où t'es." Je fais du source-route, et je suis en train de faire ma récursion de parent-enfant, j'arrive sur un parent et je ne trouve pas son parent. C'est qui son parent Il faut être capable de, de la part du route, à un moment donné, de dire, écoutez les gars, on cherche du pont, hein, s'il pouvait se faire connaître. Quand le petit Toto appelle sa maman. Ce process n'existe pas dans D'accord Il faut que les états aient été mis et restent installés au moment où on les écoute. Alors, on peut faire des choses du genre installer les états une heure par jour. Si on a des problèmes de taille, en story mode, à condition de savoir que c'est à cette heure particulière tous les jours qu'on va consulter le compteur. Donc, le truc, il advertise, il met une durée de vie de son advertisement d'une heure, et pendant une heure, le DAO reste dans le réseau, et après, il s'éteint. On va le chercher pendant cette heure-là, ça marche, on va le chercher en dehors, on ne le trouve pas. Donc, euh, ça manque à, à Ripple, éventuellement, en prochaine génération, de pouvoir stimuler les updates. Ça faisait trop coûteux, le, le, le papier est déjà assez gros on l'a pas fait. Lien symétrique, c'est pareil, j'ai un draft sur un lien asymétrique. Les vrais réseaux radio sont, de manière générale, asymétriques. Mais il y en a que c'est au point qui sont unidirectionnels. Donc Ripple, lui, ne pourra pas utiliser un lien unidirectionnel du tout. Et il n'adresse pas très bien les liens asymétriques. Pour plus de détails, regardez mon draft qui s'appelle comme ça aussi. Multitopologie routing et il est aussi adressé dans mon draft asymétrique. C'est la possibilité de dire, ok, j'ai ma topologie jaune, là, mais si elle est cassée. Est-ce que je pourrais aller, tant pis, peindre le paquet en rouge Je vous ai dit, en théorie, c'est possible. On perd l'aspect déterministe, l'aspect euh, voulu par le réseau jaune. Hein. On n'a plus les, les qualités du réseau jaune, les objectifs de l'objectif fonction jaune. Au moi, le paquet, il arrivera. Pour ça, il faut être capable de dire, j'ai le droit de peindre de jaune à rouge. Mais si j'ai le droit de peindre de jaune à rouge, j'ai pas le droit de peindre de rouge à jaune. Sinon, mon paquet risque de faire ça. D'accord de manière générale, je n'ai pas de parler de jaune à rouge, puis de rouge à vert, puis de vert à jaune. Là encore, mon paquet risque de faire ça. C'est là que je dis que les instances sur un graphe d'instances doivent se faire le même adag. Et donc, le modèle pour 15-4e, c'est ce qu'on est en train de définir en 6-TOS. Est comment est-ce que ces channels, ces slots, sont vus du niveau 3 Qu'est-ce qu'on doit mettre dans diff Qu'est-ce qu'on doit mettre dans N6 ou dans RSVP pour créer un chemin comme ça Toutes ces choses restent à faire et ça, on va le faire dans 6 Oh ce que c'est bien ça. Le Laurent c'est pas toi qui as écrit? Non? Presque Oh, ça, ça ressemble à du Laurent. L'Internet vit une révolution. C'est pas tant le passage à IPv6 que toute cette activité qui arrive à la frange de l'Internet. Le corps de l'Internet ne va pas changer. V4, V6 ont fait exactement la même chose. C'est à la frange que tout se passe. V6 permet la communication any-to-any any et l'adressage de chacun des devices. Ça ne veut pas dire qu'on veut nécessairement que tout device parle à tout device. On revient à ma discussion sur les overlays. Pour pas mal de communications, il suffit que certains devices parlent à certains autres devices parce qu'ils se connaissent et qu'ils s'aiment bien. Pour d'autres choses, on voudra toujours que tout le monde parle à tout le monde. Dans ce cas-là, c'est le modèle classique de l'Internet dans le corps et éventuellement, on... la frange à l'aide. Tout se passe dans la frange. Ce n'est pas juste une frange, c'est plein de réseaux ad hoc, overlay, invisibles les uns des autres, virtualisés. Avec le PC, on voit qu'on fait du SDN, du Software Defined Networking. Enfin, tout se passe à la frange. Beaucoup de choses se passent à la frange. Donc c'est là qu'est le fun, en gros. Ça, c'est tous les RFC, enfin pas tous, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Il y a le P2P qui arrive. Oh, c'est beau ça aussi je vous laisse lire parce que j'ose à peine prononcer ces mots magiques c'est un copain à moi <rire> ça a été écrit il y a 7 ou 8 ans pour ce qu'on appelait Ubiquitous Networking mais ça reste ça reste la vision Bon ben, je vous remercie, merci beaucoup revenez la prochaine fois